Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre humble consultante business. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous montrer les merveilles des business en ligne, les amis. Si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, déjà je vais t'inviter à t'abonner. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Aujourd'hui, vendredi, les amis, je fais ce doux retrait devant vous. Les autres vendredi, je faisais les retraits de 1000, 1300. Les amis, regardez. Ce vendredi, sans compter que j'ai fait le retrait de 800 dollars. Jeudi et c'est bon, mardi Ouais. Donc, vous pouvez voir euh, si on peut regarder avant euh, ma liste. Euh, voilà. Pour voir mon dernier retrait, date de quand Voilà. Pour qu'on ne dise pas que, oh, tu as collectionné. Non, je pas collectionné. Regardez, mon dernier retrait, c'était 864 dollars. Parce que vous savez, le bitcoin est en de la valeur. On est déjà à 16 200 dollars ce matin. Et voilà, pour ceux qui doutent encore. Donc, vous voyez que j'ai fait mon retrait le 10. Le 10, c'était quand? C'était euh, jeudi. Hein? C'était quand mardi? Je ne sais même plus. Bref, j'ai fait le retrait de 800 dollars. 804 dollars le 10. Aujourd'hui, nous sommes le... 13. Donc, trois jours après, je suis en train de faire le retrait de combien? De 2141 dollars, les amis. Regardez-moi faire. Alors, si tu n'es pas encore dans P trompé mon ami, je t'invite juste à t'inscrire via le lien en dessous de la vidéo, en description de la vidéo. et crée ton compte c'est gratuit. Commence même si c'est avec 25 dollars, c'est facile. Donc, les amis, n'ayez pas peur d'investir. Sachez que Petrompe est basé au Panama. À Miami, autant pour moi. Oh, tellement je suis dans les business. Donc, euh, est basé à Miami. Il n'y a pas de Pétrompe Cameroun. comme on essaie de vous effrayer? Voilà. 141. Voilà. 2141 dollars. Vous pouvez le voir. Et, et maintenant, je vais valider dans ma messagerie. Je vais valider dans ma messagerie. Voilà. Péton, Et c'est parti. Et c'est bon. Voilà. Pending. Les amis, vous voyez. Donc, euh, d'ici là. Euh, comme je n'ai pas initié le vodka à 8h de Miami. D'ici 13h. 15 minutes maximum j'aurais reçu mes 2000 dollars dans mon compte voilà donc quand on, a, on va enlever les frais de les 214 dollars dont je vais recevoir dans les 1800 dollars dans mon compte pour un vendredi les amis c'est génial donc si tu n'as pas encore souscrit n'hésite pas à souscrire. Si tu veux acheter les bitcoins et tu ne sais pas où en acheter et que tu es au Cameroun ou en Afrique, n'hésite pas aussi de laisser un commentaire ou de me contacter sur mon numéro de coaching. Alors les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si tu hésitais encore à t'inscrire dans Pétrompé, c'est le moment. Fais-le et gagne à master bitcoin bitcoins. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer de futures vidéos. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.